Bonjour, nous allons regarder comment gérer euh, MariaDB euh, avec euh, Xampp, hein, quand ils sont installés ensemble. Donc voilà, donc, on démarre. Tout se passe avec le, le panneau de contrôle euh, de Xampp. Sur ce panneau de contrôle de Xampp, on peut voir... Alors c'est écrit MySQL, hein, mais euh, donc c'est notre serveur de gestion euh, base de, de base de données qui s'appelle MariaDB, qui est, euh, qui est géré de cette manière-là, avec ce, ce panneau de contrôle. Alors ici, on voit qu'il n'est pas démarré. On va cliquer sur Start. Ça se met ouvert, le démarrage il est en cours. Et là, donc, euh, quand on est dans cet état-là, on voit que le serveur donc, de base de données il est démarré sur le port 3306. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que par exemple, on va pouvoir y accéder via une fenêtre, euh, via un shell, via une fenêtre de contrôle. Alors, une fois que je suis là, donc, le prompt m'indique que, que je dialogue avec, euh, avec Windows et non pas euh, avec euh, euh, MariaDB. Alors pour cela, il va falloir que je me connecte au serveur. Alors je vais faire par exemple MySQL-U root. Donc je me connecte en tant que route. Le password je ne le mets pas sur la ligne de commande. Bon il se trouve qu'il n'y en a pas, alors je me contente de faire entrer. Et là j'ai le prompt donc, de, de MariaDB. Je suis bien connecté avec MariaDB au serveur de base de données. Et je vais pouvoir par exemple taper euh, des commandes. Par exemple pour avoir. Et pour avoir la liste des bases de données. Voilà, mon serveur permet de gérer ces bases-là. En tout cas, moi j'y ai accès en tant que route, je peux les voir. Par exemple, je vais faire un use test pour dire je vais utiliser la base de test. Je pourrais regarder euh, quelles sont les tables de, donc, dans, cette, euh, dans cette base. Il n'y en a aucune. Et ainsi de suite. Donc là, je suis en train d'interagir avec euh, MariaDB. Pour arrêter, je peux faire exit et je me déconnecte. Arrivé à ce stade, là, je me retrouve avec le prompt donc, de, de Windows. Alors, si par hasard j'essaie de retaper une commande euh, SQL de voilà databases, j'ai du mal. Hop, bah Windows euh, me dirait voilà, c'est une commande qui est inconnue. Euh, la version de, par exemple, ça, je peux le demander au niveau de Windows. Hein, quelle est la version donc mon serveur, c'est un serveur de version 10.1.26, donc serveur mariadb. Ça c'est possible parce que c'est une commande que j'adresse à Windows et non pas directement au serveur de base de données. Bon, une fois j'en ai marre avec cette fenêtre, je peux la refermer. Mon panneau de contrôle, s'il si est fermé, bah, comment je fais pour le réactiver Alors je pourrais dire, allez hop, je repasse par ici. Ça c'est pas une bonne idée parce qu'après on se retrouve avec, euh, je le fais, hein. On se retrouve, donc on, on, effectivement, on a à nouveau le panneau de contrôle qui s'affiche, mais l'histoire c'est que, vous voyez, on a plusieurs instances, donc ça peut nous permettre d'avoir plusieurs panneaux de contrôle allumés en même temps, en, et euh, c'est pas très bon, donc on va en fermer un, hein, parce qu'on peut avoir une sur un panneau une info et sur un autre panneau une autre info. Donc après, je fais un clic droit et je fais show hide pour montrer euh, ce panneau de contrôle. Donc là, je me retrouve dans l'état, mon serveur de base de données fonctionne bien, je pourrais l'arrêter. Hein. Alors le grand classique c'est ça, hein, le serveur de base de données est arrêté, on va dans une fenêtre euh, dans HL et on essaye de se connecter et bien sûr quand je fais ça, ça ne marche pas. Donc là on attend, donc on ne peut pas se connecter. Hein. Voilà. Alors évidemment quand on résout ce genre de choses, il bah, faut tout de suite penser, euh, une des possibilités c'est que le serveur de base de données ne soit pas démarré et auquel euh, cas c'est normal, il ne peut pas répondre. Donc là je l'ai redémarré. si je refais ma commande, bien, ce coup-ci j'arrive à, à me connecter. Donc là je vais me reconnecter pour finir euh, la session. Et donc voilà, donc là on a fait le tour, hein. euh, on a vu un peu comment euh, comment contrôler notre MariaDB à partir de, du panneau de contrôle d'exemple. De Écoutez, sur ce, bah, merci pour votre attention euh, et à bientôt